On se rend compte depuis quelques années, euh, même avant qu'OpenStack euh, démarre, que les, les, les processus dans les data centers sont, sont en train de changer, les besoins évoluent, et euh, en fait, on se rend compte qu'il euh, y a quelques années, quand vous aviez besoin d'une VM pour construire votre application, bah vous vous sentiez un petit peu comme, euh, comme la demoiselle à droite, vous avez besoin d'une VM, bah vous vous mettez à pleurer parce qu'il vous faut plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années pour obtenir euh, des serveurs, etc., donc à l'époque, il fallait planifier le projet, il fallait estimer les ressources dont vous avez besoin, euh, soumettre un ticket, attendre, souvent attendre longtemps, et à la fin, euh, obtenir des ressources qui n'étaient souvent pas exactement ce dont vous aviez demandé. Donc on se rend compte que ça, ça arrive dans toutes les entreprises, même encore aujourd'hui, où euh, le, les process pour obtenir des ressources sont un petit peu compliqués. Donc... Euh, pourquoi OpenStack il change un petit peu ce modèle euh, déjà, le, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on, on, OpenStack ne va pas licencier tous les administrateurs système et les administrateurs réseau comme, comme certaines personnes peuvent le penser. Au contraire, euh, tous les métiers dans l'entreprise vont évoluer vers des méthodes un petit peu plus agiles et plus scalables. Donc, vous allez pouvoir monter à l'échelle plus rapidement et de manière plus efficace parce qu'en fait vous allez automatiser énormément de processus qu'autrefois vous faisiez manuellement, et dans votre entreprise, pour installer votre application, vous allez tout simplement euh, euh, installer des ressources qui sont, déjà, euh, qui sont déjà prévues pour être contrôlées par des systèmes, comme OpenStack par exemple, et euh, les, les personnes qui autrefois effectuaient beaucoup de tâches euh, manuellement dans votre data center vont aujourd'hui se retrouver euh, à, se, à, à gérer des ressources virtuelles et à gérer des poules de, de ressources vraiment impressionnant et, euh, et à s'occuper en fait de tous ces workflows dont on va un petit peu discuter aujourd'hui donc vous avez vous avez plus vraiment ce système où vous allez vouloir euh, créer un ticket et attendre que ça se passe là avec OpenStack on va vous on va vous donner un on va vous donner un moyen qui s'appelle une API en langage de programmation on va vous donner un langage qui va vous permettre vous même de créer vos ressources à la demande et, euh, de, de créer, vous allez donc recevoir vos ressources ou pas, si vous avez le droit ou pas et donc euh, c'est un petit peu ce modèle là qui change quoi euh, donc on aura toujours des utilisateurs et toujours des développeurs, donc on garde les mêmes métiers dans, dans, dans notre business c'est juste la manière dont, dont les personnes travaillent qui va un petit peu évoluer donc euh, OpenStack euh, est-ce que quelqu'un a déjà installé OpenStack, Quel, quelqu'un quelqu a déjà un petit peu regardé OpenStack dans la salle avant de venir euh, aujourd'hui pour tout le monde un petit peu, donc, euh, donc je vous demanderai après qui c'est qui a déjà installé vraiment OpenStack sur des serveurs. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop OpenStack, ça c'est une slide un petit peu générale euh, qui, qui permet un petit peu de voir le, le background de, de, du projet, donc c'est un projet euh, comme le disait John, il a, il a 4 ans, c'est encore assez jeune, moi ça fait 3 ans que je travaille dessus et je trouve encore que c'est un projet qui est très jeune qui est entièrement open source. Il est sous euh, licence euh, Apache 2.0. Euh, C'est un projet qui est écrit en langage Python pour les développeurs dans la salle. Euh, il a été donc, lancé euh, autrefois, euh, il y a quatre ans, par la NASA et Rackspace, qui avaient des besoins communs euh, pour fabriquer des grosses plateformes de, de, de calcul. Donc dès la, dès la base, dès le premier jour, il a pour vocation vraiment d'être euh, scalable de manière très massive. Donc euh, vraiment, l'objectif d'un projet comme OpenStack, ce n'est pas vraiment d'installer une petite infrastructure euh, pour, euh, pour jouer, c'est vraiment un projet sérieux qui, qui a pour objectif de, de, de, de concurrencer des, des, des produits comme Amazon, etc. Donc c'est un projet qui est open source, qui est donc euh, forcément géré par une fondation, donc euh, tout simplement c'est la fondation OpenStack, si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut savoir qu'il y a trois comités dans la fondation OpenStack. Ces comités-là ont différents objectifs, mais euh, il faut retenir qu'en fait les principaux objectifs sont de garantir euh, la stabilité, de garantir que ce projet restera open source, que euh, les gens qui sont impliqués dans le projet euh, ils veulent du bien et non pas juste euh, influencer, de manière, euh, influencer leur business ou influencer leur, leur manière de vendre des produits. Dans, dans OpenStack, mais surtout d'y contribuer, de l'améliorer. Euh, donc ça, c'est assez important. Il y, a, il y a également un comité pour les utilisateurs. Donc euh, Le comité pour les utilisateurs euh, bah, va défendre les gens comme nous, qui vont utiliser OpenStack, Donc euh, c'est-à-dire euh, comment les utilisateurs peuvent euh, bah, lire la documentation, découvrir comment ça fonctionne, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui est faites de ce côté-là. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, déjà, il y avait... Euh, il y avait beaucoup d'entreprises euh, qui, qui influençaient sur le projet. Aujourd'hui, si vous regardez, euh, il y a toutes, les, toutes les grosses compagnies euh, impliquées dans l'IT sont, sont vraiment impliquées. Euh, on parlait de VMware tout à l'heure. Il faudrait mentionner aussi donc, euh, HP, IBM, bien sûr Red Hat. Euh, donc vraiment des grosses compagnies qui sont impliquées dans, dans l'informatique depuis, euh, depuis beaucoup d'années, changent leur modèle actuel, euh, font évoluer leurs produits font évoluer leurs équipes de développeurs et les, leurs, leurs, leurs équipes même de, de, des gens qui vendent des produits, les équipes de marketing. Donc vraiment, les, toutes ces compagnies ont fait le choix de s'orienter vers OpenStack parce que c'est un projet qui, euh, qui, encore une fois, change le modèle de gérer un data center pour être beaucoup plus efficace. Donc euh, c'est un projet qui grandit encore très vite de par sa, euh, on va dire... Euh, Jeunesse, c'est un projet qui fait des releases tous les six mois. Ça veut dire que tous les six mois, la communauté va, euh, va, va spécifier un tag sur OpenStack et va dire ⁇ ça c'est une version stable, elle est certifiée donc, ⁇ euh, Donc tous les six mois, vous avez une nouvelle version. Vous n'êtes pas obligé de mettre à jour. Par contre, les gens qui installent OpenStack, on l'a vu tout à l'heure avec eWeb, essaient euh, de le faire assez régulièrement pour proposer les bonnes fonctionnalités aux clients, justement. Donc euh, l'avantage d'OpenStack, c'est que ces derniers temps, euh, il a acquis un petit peu plus de maturité qu'auparavant. Ou maintenant, vous pouvez mettre à jour OpenStack de manière un petit peu plus certaine. Vous n'êtes plus obligé de, de prier avant ou de, de préparer du café. Non, ça va. Quand vous mettez à jour OpenStack aujourd'hui, c'est un petit peu plus sûr qu'il euh, qu y a deux ans, on va dire. Euh... Donc, qui, qui, qui, qui contribue sur OpenStack Donc, quand je dis qui contribue aujourd'hui, c'est qui euh, programme le code d'OpenStack euh, Donc, ça, c'est des statistiques qui proviennent de, du site euh, d'OpenStack, où c'est juste des chiffres. Le but, c'est pas, pas de faire de publicité ou quoi que ce soit, j'ai pas, pas de problème avec ça. C'est juste de vous montrer un petit peu les entreprises qui sont investies dans, dans, dans ce projet-là. Donc, on, on retrouve vraiment des, des entreprises qui sont, qui sont concurrentes entre elles, quoi, mais qui mais qui quand même contribuent sur le même projet, euh, qui ont des équipes de développeurs qui travaillent ensemble sur des, sur des tâches communes. Ça, c'est assez formidable quand même. On se retrouve en 2014 avec des développeurs d'entreprises concurrentes qui travaillent sur le même code. Là, c'est quand même un modèle qu'on que, qu qu n'avait pas vu dans, sur ce marché-là euh, auparavant. Donc, à peu, à peu près 1500 développeurs travaillent tous les jours sur ce projet. Et euh, la statistique de... <coughs> de la dernière version, donc la version Juno, c'est la version stable qui est sortie euh, euh, en septembre, euh, donc elle a, elle a une, à peu près 20 000 commits, ça veut dire 20 000 patchs, 20 000, patches, 20 000 euh, bugs fixes ou alors nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées. Donc ça c'est une petite capture d'écran qui ne rend pas très bien, d'ailleurs je suis désolé, euh, c'est une petite capture d'écran du dashboard d'OpenStack sur laquelle vous allez pouvoir contrôler toutes vos ressources. Donc euh, typiquement, bah, c'est ce dont parlait Boris avant euh, web c'est euh, le client, il aura accès à des ressources et en quelques secondes, il pourra provisionner des serveurs. Donc ce qu'on pouvait faire avant, euh, en six mois, parce qu'il fallait demander euh, les ressources, etc. Grâce à OpenStack, en fait, vous allez vraiment pouvoir provisionner tout type de ressources. Donc là, on peut voir dans, dans cette fenêtre que c'est des volumes, donc ça va être du stockage. Mais euh, y a des... à gauche, on peut voir qu'on peut provisionner vraiment un peu de tout, même des bases de données aujourd'hui, vous pouvez demander des bases de données à la, à la demande. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Euh... Donc là, j'avais fait une slide qui, qui présente un petit peu les use cases. C'est toujours intéressant de savoir euh, qui utilise OpenStack. Pour moi, il y a vraiment quatre grandes familles de use cases. Euh... Donc il y, y a les vendeurs d'applications, qui ont besoin d'une plateforme d'infrastructure pour, pour héberger l'application. Donc typiquement, on a des, on a des use cases où des, des grosses plateformes ERP vont vouloir utiliser de l'object storage donc, via l'API de Swift. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de pub, mais des applications très connues, pour, par exemple pour gérer les congés, etc., dans les entreprises, utilisent, euh, utilisent euh, cette, euh, ce, cette plateforme OpenStack, qu'ils utilisent surtout Swift pour la partie stockage. On se retrouve avec des services providers, donc ça c'est plutôt euh, les, les, les fournisseurs télécoms, euh, pareil, je ne donne pas de nom, mais vous, vous, vous l'avez sur votre téléphone, ils utilisent OpenStack, donc quand vous, en, quand vous envoyez un SMS, quand vous appelez quelqu'un, vous ne le savez pas, mais derrière, ils utilisent OpenStack pour... Euh, faire transiter l'information beaucoup plus rapidement à travers plusieurs pays, etc. Parce que justement, bah, Boris en parlait tout à l'heure, grâce au SDN, donc la virtualisation du réseau, vous allez pouvoir en fait, euh, vous allez pouvoir en fait faire communiquer des réseaux euh, assez facilement. Euh, aujourd'hui on se retrouve avec euh, le, les, le use case des private cloud, qui, qui est le, le plus gros des use cases. Euh, les entreprises veulent toutes aujourd'hui un private cloud sur OpenStack elles veulent enlever leur bar-méta de cloud et elles veulent, un, elles veulent des API OpenStack pour que leurs équipes travaillent de manière plus agile et de manière plus, plus autonome, sans forcément avoir besoin de créer des tickets quand on a besoin de ressources, etc. Et enfin, on a des, on a des cas où, c'est ce qu'on voit dans OpenStack, c'est des, des, des, des, des développeurs de technologies qui vont créer des drivers OpenStack comme on se retrouve avec la VMware qui va développer des plugins pour, pour OpenStack, etc. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce qu'on se retrouve avec beaucoup de vendeurs de, de toute entreprise qui vont créer leurs drivers pour OpenStack. Donc ça, ça apporte des nouveaux contributeurs et c'est vraiment intéressant. Alors, comment ça fonctionne OpenStack Donc là, il me reste 30 minutes. Donc je vous montre ce schéma et vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais je n'ai pas, pas de temps pour vous expliquer comment ça, ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez, je peux, mais ça va prendre un peu de temps. Par contre, ce que je peux vous dire sur cette slide, c'est que c'est vraiment compliqué comment ça fonctionne OpenStack. Euh, si un jour, vous mettez le nez dedans et que vous lisez la documentation, que vous commencez à installer les briques et tout, vous allez voir au bout de 2-3 euh, semaines, parce que vous allez mettre 2-3 semaines à installer toutes les briques, vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas forcément mal fait, c'est juste qu'il y a énormément de pièces à faire marcher ensemble pour avoir quelque chose. Donc, euh, donc ce schéma-là, c'est un vrai schéma qui existe sur Internet. Vous tapez dans Google euh, OpenStack Architecture, euh, voilà, ce schéma-là, il est très connu. Mais j'ai pensé que c'était drôle de le mettre là parce que justement, quand moi j'explique à quelqu'un comment ça marche OpenStack, je dis, bah, c'est facile, regarde ce schéma, il y a tout. Quoi. En général, la personne, elle me regarde un petit peu avec cette tête, elle me dit « Ah ouais, d'accord, bon, je, je vais faire autre chose en attendant, on va voir. » Donc voilà, en fait, là où je voulais en venir dans, dans cette présentation, c'est euh, vouloir OpenStack dans son infrastructure, c'est une chose, et vouloir l'installer et le maintenir en production quelques années pour son équipe, c'en est une autre. Donc, euh, ça fait trois ans que je travaille sur OpenStack, mon expérience, elle me dit qu'aujourd'hui, si vous voulez installer OpenStack, il vous faut un produit, il vous faut une solution, faite par des professionnels. Euh, je ne donne pas de nom, je ne vends rien aujourd'hui. Je vous dis juste qu'il faut vraiment une solution qui va vous assurer certaines fonctionnalités de base aujourd'hui. Euh, je ne parlerai pas de produits Red Hat d'ailleurs aujourd'hui, ni d'Innovance. Non, mais je, je ne parlerai pas de produits Red Hat, je, je parle uniquement de, de concepts de concept qu que, que nous utilisons chez Innovance. Donc, qu'est-ce qu que vous avez besoin euh, quelle, est la, quelle est la liste un petit peu qu'il vous faut établir avant d'installer OpenStack Donc euh, déjà, il vous faut une architecture de référence. Ça va être euh, l'architecture OpenStack que vous allez déployer dans votre data center. Il, vous, il va vous falloir aussi euh, du support derrière pour, euh, pour maintenir, euh, pour garantir euh, le, la stabilité de votre plateforme, etc. Comme, comme je le dis tout à, à l'heure, donc la, la stabilité, la, la maturité du code, c'est quelque chose qui est assez important dans OpenStack et certaines distributions et certains produits backportent eux-mêmes, en fait, des, des bugs qui ont été, qui ont été fixés il n'y a pas longtemps, ils le backportent dans des versions euh, un petit peu plus stables. Donc ça, c'est un petit peu le même modèle que Linux, où vous avez des distributions qui sont vraiment euh, on the edge, vraiment à la pointe avec les dernières fonctionnalités, et vous avez des distributions un petit peu moins à la pointe, mais avec, avec, des, des, des, avec une situation un petit peu plus stable, moins de bugs, etc., donc ça, ça dépend encore une fois de, de ce que vous avez envie de mettre dans votre plateforme. Il va vous falloir également euh, un cycle de vie de votre plateforme, c'est-à-dire comment vous allez la mettre à jour, hein, parce que vous n'allez pas toujours rester sur la même version. Euh, bien sûr, il vous faudra certifier le matériel et les systèmes que vous allez installer. Vous n'allez pas installer OpenStack sur FreeBSD. Hein. Si vous y arrivez, vous m'appelez et je vous paye une bière. Euh, il vous faut choisir un operating system. Donc euh, aujourd'hui, euh, donc e-web utilise Ubuntu, mais il euh, y a aussi des, des gens qui utilisent Debian, Red Hat, Fedora, donc il y a vraiment beaucoup de systèmes qui le supportent aujourd'hui. Et, euh, et enfin, il, voudra, il faudra choisir des, les solutions que vous allez mettre en place pour l'hyperviseur, pour le réseau, pour le stockage, etc. Donc il vraiment, ne faut vraiment pas se lancer comme ça, il y a vraiment, je pense, cette liste, c'est le minimum à établir avant de, de se lancer dans un, dans un projet sur OpenStack. <coughs> Donc euh, ça, c'est l'architecture de référence que nous avons euh, chez Innovance. Je ne sais pas si vous le voyez bien, j'espère. On a, on a en fait, euh, c'est une architecture qui est plutôt classique et que, que vous retrouvez dans la documentation officielle d'ailleurs. Euh, on a des nœuds de load balancer qui vont en fait euh, assurer la scalabilité des, des services euh, API et d'OpenStack. Donc il va assurer la scalabilité et la ha. Donc on a installé Haproxy qui peut l'AFD. Donc quand le client va faire une demande pour démarrer une VM, il va s'adresser à une API. Et cette API-là, en fait, c'est un service. Et grâce à, grâce à HAProxy, ce service-là va être hautement disponible. On a des nœuds euh, qu'on appelle les, les « cloud management ». Donc c'est des nœuds... Euh, certains les appellent les « contrôleurs », tout simplement. Donc sur ces nœuds-là, on va faire tourner euh, les services de base de données, les services comme euh, RabbitMQ, les services comme les « schedulers » dans OpenStack, euh, les, certains services réseau. Enfin, on a, euh, on a on a deux types de serveurs. Encore, on a les hyperviseurs, donc euh, avec KVM ou euh, l'hyperviseur que vous souhaitez installer. Et on a, des, on a on a un réseau dédié pour le stockage, donc avec des serveurs de stockage. Dans l'architecture de référence que nous avons chez nous, c'est euh, nous utilisons Ceph pour euh, avoir vraiment une solution euh, vraiment très scalable. Et dans, donc dans le storage network, on a l'habitude de stocker les volumes, les VM, ainsi que les images de glance. Donc cette architecture-là, elle est flexible, vous n'êtes pas, pas obligé de respecter exactement tous les composants, c'est juste un exemple que vous pouvez garder en tête. Donc je vais vous parler un petit peu, euh, peu d'une solution qu'on a développée, qui est, euh, qui est un outil open source qui s'appelle e -deploy. Donc ça, c'est un, un outil qui va s'occuper en fait, de faire le déploiement bar métal, c'est-à-dire euh, il ne va pas déployer euh, les, les machines virtuelles pour les clients, il va juste s'occuper de déployer les serveurs sur lesquels nous allons installer OpenStack plus tard. Donc euh, On a développé ce, cet outil sur la base de, de quelques concepts de base que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est euh, les déploiements basés sur des images. C'est-à-dire que nous, nous ne déployons pas de système sur lequel nous allons installer deux packages plus tard. Tous les déploiements que nous faisons sont des déploiements d'images, en fait. Et ces images-là, nous, euh, nous les préparons avant le déploiement. Nous les archivons quelque part, elles sont versionnées. Alors, pourquoi on fait ça C'est parce qu'en fait, on est capable, après, de redéployer, à, de redéployer exactement ISO, euh, l'infrastructure d'un client ou l'infrastructure d'un projet, etc., avec les mêmes images. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est que euh, c'est beaucoup plus rapide de déployer une image que d'installer un système plus d'installer de, des applications. Là, une image, euh, on utilise, donc, euh, on va voir un petit peu les détails techniques, mais euh, l'image, elle va se déployer en quelques secondes, et quand elle va se mettre à jour, ça va, pareil, mettre quelques secondes. Alors qu'installer qu un système plus mettre à jour les applications, ça va mettre plusieurs minutes voire plusieurs heures suivant le réseau que vous que vous avez. Donc euh, dans notre solution, on a dans notre solution, les images, elles sont euh, construites par Jenkins. Donc Jenkins, c'est juste euh, c'est juste un, un outil qui va automatiser énormément de choses. Donc euh, toutes nos images sont installées euh, sont, sont sont créées. On a deux types d'images. On a les images on a on euh, on a, a, a l'image pour l'install serveur et on a l'image pour les nœuds OpenStack. Donc l'install server, c'est un petit peu, enfin euh, c'est pas un petit peu, c'est le nœud, c'est pre la première machine que vous installez et qui va s'occuper de bootstrapper toute l'infrastructure. Donc l'install server, elle va contenir euh, Puppet, le, donc le Puppet Master, elle va contenir eDeploy, euh, e Jenkins, euh, tous les scripts pour euh, gérer le déploiement, etc. Et après on a des images euh, full qu'on a appelées, qui contiennent tous les packages pour OpenStack, pour Ceph, euh, toutes les dépendances de l'architecture de référence, donc HAProxy, MySQL, etc. Donc on a vraiment, ce, on a vraiment ce, ce modèle de déploiement où on construit en amont les images, et, euh, et quand on effectue un déploiement, on, on réutilise ces images qui sont versionnées en fait. Donc on a l'habitude de faire des versions toutes les deux semaines, donc euh, j'y reviendrai un petit peu, mais c'est... C'est nos méthodes de travail, on travaille en sprint de deux semaines. Donc quand on développe sur le produit, on, on effectue des, des fonctionnalités euh, toutes les deux semaines, on, on effectue des, des modifications sur les images. Donc toutes les deux semaines, on fait un tag sur ces images. Ça veut dire qu'on est capable de détecter des problèmes, des bugs assez rapidement, donc du coup de les corriger assez rapidement. Donc c'est assez intéressant de, de travailler sur, sur ces releases de deux semaines. Ça ne veut pas dire qu'on met à jour OpenStack toutes les deux semaines, ça veut dire que nos images sont reconstruites toutes les deux semaines automatiquement et que les mises à jour sont effectuées toutes les deux semaines. Ça c'est une architecture très technique sur iDeploy. E je ne vous, vous force pas à prendre le schéma par cœur pour ce soir. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on utilise, on utilise en fait des, des protocoles standards je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Bouris de web il nous a dit aussi qu'ils utilisaient PXE. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens qui déploient OpenStack, ils reviennent un petit peu au standard, au, au protocole standard. On ne réinvente pas la roue. Quoi. Donc l'outil qu'on a développé qui s'appelle e je vous disais, il utilise PXE et, euh, et pour le déploiement, il utilise r -Sync, sachant qu'on peut aussi faire du HTTP. Ça veut dire que quand vous allez installer une machine, elle va, elle va booter et elle va récupérer un, elle va récupérer un kernel de base sur laquelle elle va pouvoir après, de, elle va pouvoir télécharger sur le serveur une image via AirSync <coughs> et euh, et la, toute la toute la partie configuration du hardware, donc la gestion du RAID, la gestion du réseau, etc. va se faire via cet outil. Donc ce qu'il faut retenir de, de cet outil là, c'est que euh, c'est que nous il a il a résolu une grosse problématique pour nous. C'est quand on avait des clients qui nous, qui nous demandaient des plateformes avec plusieurs centaines de serveurs, eDeploy a permis d'automatiser toute la gestion de la configuration du matériel pour préparer justement l'arrivée de l'installation d'OpenStack qui arrive plus tard dans le process. Donc toute la gestion du hardware, que ce soit les disques, le, le, le réseau, l'IPMI, etc., tout est géré par eDeploy. Il n'y a rien qui n'y est fait manuellement. On a, on, dans e il y a une partie qui s'appelle euh, la validation hardware. Donc, euh, pour ceux qui ont de l'expérience en data center, moi personnellement, je n'en ai pas énormément, mais d'après ce que j'ai appris des, ces dernières années, c'est que quand on achète euh, 100 serveurs, vous pouvez être sûr qu'il y en a 30 qui auront des soucis techniques dans les 15 prochains jours, que ce soit de la RAM, du disque, du CPU, le réseau, etc. Donc plutôt que d'attendre 15 jours et que la plateforme soit déjà installée et livrée au client, on a, on a un outil en fait, qui va permettre de détecter euh, immédiatement les, les, les problèmes matériels. C'est un, problème, un, un, un outil en fait, qu'on va déployer dès le déploiement initial, tout de suite dès qu'on va installer les machines, et on va l'exécuter pendant, pendant 48 heures en général, où ça va, on appelle ça des, des, des tests de burn, on va faire marcher euh, tous les composants de la machine. Il y a une batterie de environ 1000 tests, où on va tester... Euh, tout et n'importe quoi, et ça va nous sortir des résultats, des statistiques de performance qu'on va pouvoir comparer et on va pouvoir valider ou non le, le matériel. Donc ça, c'est un outil qui est parfaitement intégré dans, dans e et qu'on est capable de lancer euh, assez rapidement euh, avant d'installer OpenStack. Donc ça, ça nous permet vraiment de valider que euh, quand on va installer nos nœuds de compute qui vont euh, avoir beaucoup de VM, ça va nous permettre de valider que, euh, que si plus tard on a un bug dans les VM, que tout d'un coup, le réseau est lent, etc., on pourra déjà être quasiment sûr que ça ne vient pas du hardware que nous avons testé au préalablement. Il y a un concept très important que, que j'aimerais partager ici, c'est le, le déploiement étape par étape. Alors, il y a, il y a des gens qui... Donc, qui c'est qui est familier avec Puppet dans la salle Un petit peu, ok. Donc... Euh... <coughs> Donc il y a des gens qui utilisent Puppet et qui lancent Puppet sur les machines et qui le lancent plusieurs fois et qui attendent que ça fonctionne, etc. Donc nous, on a, nous, on a repris l'approche différemment et on a pensé qu'on pouvait faire un déploiement un petit, mode, euh, un petit peu en mode TDD pour ceux qui sont développeurs. C'est euh, test-driven development, c'est-à-dire qu'on va, euh, on va, on va, on va, on va définir notre déploiement en plusieurs étapes et on va déployer la première étape, on va tester qu'elle fonctionne si elle fonctionne, on va aller vers la suivante, etc. Donc j'ai un schéma qui explique bien après. Alors pour, pour effectuer ce déploiement, on utilise Puppet, ça vous l'avez compris. Je crois comme, comme la, plupart des, la, la plupart des déploiements aujourd'hui utilisent Puppet. Euh, pour, pour déployer OpenStack, il vous faudra environ, euh, avec les dépendances, hein, je dis bien euh, les dépendances autour d'OpenStack, il vous faudra environ 50 modules Puppet si vous voulez avoir une plateforme euh, assez bien configurée, etc., avec de l'achat, etc. Euh, donc l'idée, c'est d'être assez flexible pour remplir pour différents cas d'usage, sans achat, avec achat, tel service sur tel node, etc. Euh, avoir des tests unitaires, c'est important sur les, sur les modules Puppet. Notre module Puppet, euh, que nous avons développé, est entièrement testé. Et donc, euh, donc nous, nous avons fait le choix de faire un, un déploiement en cinq étapes, euh, voilà. Donc, chaque étape, en fait, je vous disais, elle est validée. Euh, elle est validée, en fait, par un outil qu'on appelle ServerSpec. Donc, ServerSpec, c'est juste, juste un outil qui permet de valider qu'un service fonctionne, qu'un fichier soit présent, etc. Donc, en fait, on appelle ça des tests d'intégration où chaque étape, elle va, elle va être testée juste pour voir si Puppet a, cor a fait correctement son travail. Et si c'est le cas, on va aller à l'étape d'après. Donc, j'ai un schéma qui l'explique où, en fait, nous avons, un, nous avons un outil en fait qui va générer la configuration Puppet. Il va la générer pour la step 1, donc l'étape numéro 1. Il va lancer Puppet sur les serveurs. Il va exécuter les tests, les tests d'intégration dont je vous parlais. Si les tests fonctionnent correctement, il ira à l'étape numéro 2. Si ce n'est pas le cas, euh, il va relancer Puppet une deuxième fois. Donc on a une limite de 5 quand même, parce qu'on considère qu'après 5 fois, il y a un problème. Et donc, euh, donc tout ça pour vous dire qu'on on construit, construit la configuration Puppet de manière dynamique pour arriver à la dernière étape qui est euh, configurer les derniers services et normalement avoir OpenStack qui fonctionne. Alors le déploiement par étape, n'est pas vraiment pour valider qu'OpenStack fonctionne bien, c'est plutôt pour valider que votre déploiement se, se déroule correctement. Pour valider qu'OpenStack fonctionne correctement, on a un outil qui s'appelle Sanity, qui est en fait tout simplement, un, qui est simplement un, des scripts qui sont basés sur euh, Tempest. Donc Tempest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui, est, qui fait partie d'OpenStack et qui va permettre de valider, euh, de, de valider tous les services d'OpenStack qui fonctionnent correctement. Donc euh, les API, la, la ligne de commande, des diffé différents scénarios de déploiement, etc. Donc ça, c'est assez intéressant d'utiliser Tempest. Parce qu'aujourd'hui, euh, il contient énormément de tests, énormément de scénarios qui sont maintenus et utilisés par toute la communauté. Donc nous, on les réutilise. Et euh, on, a, on a développé un outil qui est d'ailleurs dans Tempest, qui s'appelle Javelin, et euh, qui va permettre de tester si les ressources ont survécu après une upgrade. Donc vous imaginez, vous upgradez OpenStack vers la dernière version et vous perdez toutes vos VM. Bah, là, c'est un gros problème, je pense. Bah, grâce à Javelin, en fait quand vous allez effectuer vos tests de, dans vos serveurs, il va être capable de créer des ressources de, de, et, de, et de tester que toutes ces ressources soient bien présentes après votre mise à jour. Donc ça, on l'utilise pas mal. Donc comment se, comment se fait un déploiement avec nos outils On utilise uniquement Jenkins. On n'a pas développé d'interface graphique comme certains produits longs. On a vraiment, euh, on a vraiment investi dans, dans l'automatisation, un peu à la mode DevOps où euh, chaque, euh, chaque bout du produit est en fait euh, des lignes de code. Donc on a aujourd'hui cinq jobs dans Jenkins. Euh, le premier, c'est la validation du hardware. Ensuite, on a le, le bootstrap du, des serveurs qui vont installer OpenStack. On a la configuration par Puppet. Ensuite, on a la, la partie sanity que je vous parlais pour valider qu'OpenStack fonctionne. Et on a un job d'upgrade qui va effectuer les upgrades tous les 15 jours de manière automatique. Donc ça bien sûr c'est pas un job qui est automatique, on va, on va bien sûr l'exécuter manuellement si on veut upgrader ou pas. Alors, comment s'effectue une upgrade Alors qui c'est qui a déjà installé OpenStack dans la salle D'accord, et qui c'est qu'il l'a déjà mis à jour, en production, hein, pas sur son ordinateur D'accord, toi Ok. Donc l'upgrade c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez compliqué. Euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de services, et si vous souhaitez euh, maintenir, le, si vous souhaitez maintenir le, le, le service pour vos clients, vos utilisateurs, euh, upgrader OpenStack, c'est vraiment assez compliqué, et ça peut être aussi très long. Donc pour la partie durée, encore une fois, on utilise eDeploy, qui est, euh, vous pouvez utiliser n'importe quel outil pour, pour déployer OpenStack, mais réfléchissez bien au concept de Image based Deployment. C'est-à-dire que là, vous déployez une image, quand vous allez la mettre à jour, la, la, la mise à jour, il ne va pas en fait euh, télécharger les nouveaux packages. Il va juste utiliser AirSync pour synchroniser la nouvelle image par rapport à l'ancienne. Donc ça va prendre quelques secondes. Après, pour gérer les, euh, les services, donc euh, comment on redémarre les services, comment on met à jour la base de données, etc. Euh, dans notre produit, on a utilisé euh, Ansible et Puppet pour la partie configuration. Donc euh, j'ai un scénario <coughs> là j'ai un scénario d'upgrade où on va upgrader de l'OpenStack Icehouse vers Juno. Donc c'est vraiment deux versions majeures, plus encore euh, du kernel. <coughs> Donc on va en fait, pendant chaque release qu'on va faire, qu va faire du, du produit, on va étudier les différences qu'il y a entre les images. Et là par exemple dans cette release on va s'apercevoir qu'on euh, qu a une nouvelle version d'OpenStack donc on va tout de suite euh, écrire des, des, des, des recettes d'upgrade. De, Donc on utilise Ansible. Pour ceux qui connaissent pas Ansible, c'est un, un langage descriptif qui permet de, un, un petit peu d'effectuer des tâches qu'on ferait manuellement. Par exemple, redémarrer un service, euh, configurer, un, configurer un serveur, un serveur etc. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Mais nous, on l'utilise pour la partie orchestration. Donc quand vous allez upgrader OpenStack, vous allez d'abord vouloir mettre à jour euh, tel ou tel service, mettre à jour la base de données, etc. Donc ça, c'est vraiment important de, de définir tout ça dans vos playbooks. Donc quand vous allez, euh, quand vous allez exécuter une mise à jour, euh, en fait, Ansible il va, il va exécuter les playbooks donc, euh, de manière, euh, de manière euh, donc, euh, orchestrée par rapport à ce que vous avez défini. Donc nous, par exemple, on upgrade d'abord les contrôleurs donc on arrête les services, on s'assure que le service est toujours disponible parce qu'en fait il est en achat, ça veut dire qu'il tourne sur un autre service. Ensuite on va demander à iDeploy de mettre à jour le serveur, donc via l'image il va faire un airsync avec, euh, avec la nouvelle image. Ensuite on va redémarrer le service, on va vérifier que le nouveau service fonctionne, etc. etc. Donc on va faire ça en fait pour tous les nœuds dans, dans un ordre bien spécifique. L'étape d'après, ce sera Puppet en fait, qui, va, qui, va être, qui va être lancé sur les nœuds et qui va s'assurer que la nouvelle configuration est correctement appliquée. Et pour finir, on a toujours ce job euh, de, de Sanity qui va lancer Tempest, qui va lancer Javelin pour vérifier que, euh, que euh, l'OpenStack qu'on vient de mettre à jour fonctionne bien. Euh, combien, de, combien de déploiements j'ai vu où les gens ne testaient pas OpenStack après un déploiement ou après une upgrade. Donc, ils se retrouvent avec des bugs qu'ils découvrent 3-4 jours après, alors qu'avec un job comme, comme Tempest, on peut le voir tout de suite. Il n'y a, a pas de surprise, on attend 5 minutes et on voit tout de suite qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, je vous conseille vraiment de regarder ce, ce projet. Et bien sûr, tout ce qu'on a fait, c'est open source. Donc, euh, Alors, Tempest. Donc, Tempest, Tempest en fait, c'est juste un service tu vois, qui va exécuter des tests d'API. Donc, tu lui donnes les endpoints de, ton, de ta plateforme OpenStack et elle va tout simplement tester toutes les fonctionnalités. Et elle va même démarrer des VM. Elle va en démarrer autant, autant que tu veux. Il y a des scénarios ils démarrent sans VM. Tu peux vraiment choisir le scénario. Voilà, ça dépend vraiment de ton cas d'usage. ça teste sur l'environnement production. Ouais. Et après, quand, quand Tempest a tout validé, il va supprimer toutes les ressources. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, de, de un petit peu voir comment ça fonctionne. Euh, on a, euh, donc, en fait, il n'y a, a pas vraiment de, de magie derrière. On utilise les, les projets core qui sont dans OpenStack. Euh, on utilise les modules puppet que... Euh, qui, sont dans, qui sont supportés par Puppet Labs et dans, qui sont dans Stackforge. Donc Stackforge, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un répertoire GitHub qui contient tous les projets OpenStack qui ne sont pas, on va dire, supportés par, par les, ce qu'on appelle les core projects, mais qui sont quand même supportés par, par la communauté OpenStack. Donc vous allez retrouver beaucoup de choses qui touchent à OpenStack, mais qui ne sont pas dans OpenStack, comme par exemple les modules Puppet. Euh, le code source d'e-deploy, les scripts pour construire vos images, etc. Tout ça, c'est sur GitHub. Le module Puppet pour installer OpenStack, il est sur Stackforge. Et la doc officielle de tout ce que je vous ai expliqué là pour l'installer, etc., c'est sur cette URL. Merci.